Salut les petits cooks et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette d'ailes de poulet cuites au four et on passe tout de suite à la préparation. Donc pour cette recette, il va nous falloir bien sûr des ailes de poulet. Là, j'en ai environ 8. Du vinaigre, du ketchup ou à défaut de la purée de tomate, de l'huile de tournesol, des épices, donc du sel... Euh, de la coriandre séchée, une cuillère à café environ de paprika ou de piment au choix, une cuillère à café euh, à chaque fois de gingembre, d'ail séché, poivre noir, 3 gousses d'ail, un demi-citron, plus exactement 2 cuillères à soupe euh, de citron, et un mortier pour réduire euh, l'ail en, en pâte, en sorte de pâte avec les épices. Je commence par découper les ailes de poulet en deux, comme ça la cuisson elle sera, elle sera plus facile et c'est plus simple à manger je trouve. Et je les dépose ensuite dans un récipient. Je passe ensuite à la préparation de la marinade, donc je récupère le mortier, je dépose dedans les trois gousses d'ail. J'ajoute les épices. Et j'écrase le tout pour obtenir une pâte. Dans un autre petit récipient, je dépose la pâte d'épices et d'ail. J'ajoute deux cuillères à soupe d'huile vierge. 2 cuillères à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe de vinaigre. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de ketchup et pour ceux qui n'aiment pas le goût sucré du ketchup, vous pouvez le remplacer par de la purée de tomates ou du concentré de tomate. Ensuite, on mélange bien les ingrédients pour obtenir une marinade. On verse la marinade sur les ailes de poulet et on mélange bien. Alors si vous avez le temps, il est préférable de laisser le tout reposer pendant une à deux heures au frigo. Sur une plaque à long four, on va déposer un papier cuisson, ensuite on va déposer nos ailes de poulet. S'il reste un petit peu de marinade à la fin, n'hésitez ben, pas à l'étaler sur, sur les ailes de poulet. Et Ensuite, vous refermez le tout avec du papier cuisson et par-dessus euh, du papier euh, aluminium. Si vous ne voulez pas mettre de papier cuisson ni de papier aluminium, vous pouvez mettre les ailes de poulet directement sur votre plaque et les enfourner pendant environ 30 minutes à 200 degrés. Après les 30 minutes de cuisson, on va les découvrir. donc On retire le papier aluminium et le papier cuisson et on va les saupoudrer de farine. On allume ensuite le grill et on réenfourne pendant environ 10 minutes pour les dorer. La préparation est maintenant terminée, notre recette est prête. Ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez la tester. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette sur ma chaîne.